Je pense que c'est toi le coupable. Pourquoi tu dis ça Mais non, si je sais pas. Et si je te dis que c'est pas moi Y'a aucun doute, c'est toi qui as mangé tout le là. Je sais pas comment il a deviné, c'est vraiment je suis super détective. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des super détectives. Bon, on fait le pitch, c'est l'histoire des quatre enfants qui mangent encore. Toi, avec tes pitch, tu donnes faim. Et grâce à leur intelligence et leur logique, ils vont résoudre les énigmes. Une fine équipe comme toi et moi. Il y a Ezra qui est spécialiste des technologies, mais il est un petit peu loufoque. Par chance, je suis copain avec Henri. Ne m'appelle pas Henri. Euh, vu qu'on se voit souvent, je me suis dit... C'est Monsieur McGillic. Monsieur McGillic, vous le savez, question culture geek, je suis un vrai tu T'es surtout en CM2 et t'as du lait sur le menton. Bon, qu'est-ce que tu veux Ezra Vous me donnez la carte bleue de l'école Oh Mmh, carrément. Um, non. Maudit, la fille la plus sérieuse de l'équipe. Un instant, comment être sûr que ces bocaux ont été utilisés ce matin Parce que regardez, on voit que la peinture sur cette feuille est encore fraîche. Ça a été fait ce matin. Oh, vous avez vu Mais ce sont mes boucles d'oreilles Ava qui est complètement folle, mais très fort dans les énigmes. Rossignol va monter sur les épaules de Capitaine Karaté. Terminé Excellente idée, Jonathan. Terminé Stop, ne m'appelle plus Jonathan. Appelle-moi Étoile Magenta. Non, le Grand Pant doré. Oh, et pourquoi pas Jack Jupiter Oh, on a un visuel. Et Kyle, le comique de la bande. Le lendemain, on a fixé un rendez-vous avec elle juste après l'école et avant qu'elle aille travailler ah, pour que je me rappelle, c'est quand on est venu aussi hum. avec Ava. Ouais, je m'en souviens. Attends, il s'est passé quoi déjà ça doit être cool. Où je peux regarder ça, moi C'est une série australienne que je regarde sur Netflix. Elle est de 2019, découpée en 20 épisodes de 30 minutes. Dans chaque épisode, il y a deux enquêtes. Et c'est quoi le truc cool dans la série Dans certains épisodes, il faut faire travailler son cerveau pour résoudre les énigmes. Et votre problème Il est chez Glacier où vous travaillez Parce que c'est bien là d'où vous venez, c'est ça Et vous êtes en vélo. Comment tu sais ça Vous avez remonté votre pantalon. Mon père, il fait pareil pour éviter que ça vienne se coincer dans la chaîne. Alors, euh, votre vélo doit être dehors. Oui, en effet. Et ce pantalon fait partie de votre uniforme. C'est exact. Et dessus, il y a des taches blanches. Ça ressemble à de la glace à la vanille. Donc, vous travaillez chez un glacier, j'imagine. Waouh, c'est incroyable okay. Encore une série qui fait réfléchir. C'est bon, ça. C'est vraiment drôle. Kay, il est à base complètement fou. Kay, il comprend jamais rien. Il répond toujours n'importe quoi. Wow, il y a une caméra sur le drone. Elle doit filmer ce qui survole. Terminé Qu'est-ce qu'il y a Qui a fait ça Pourquoi vous me regardez comme ça Ava n'arrive pas à se contrôler, elle est complètement enthousiaste. T'es qui toi je me présente, je m'appelle Ava Andrikides et toi c'est comment Zoya Salut Zoya, je suis un des quatre membres de l'agence des super détectives. Et ce qui est arrivé à ton drone est absolument horrible. Alors avec mes amis, on va essayer de te le retrouver. C'est vrai Je te le promets, si on le retrouve pas, on t'en achètera un autre et on t'emmènera en viré shopping pour nous faire pardonner. J'aime bien quand les super détectives nous parlent directement. Je regarde la caméra et raconte l'enquête qui vous résoudra. Papa m'a expliqué que ça s'appelait Briser le quatrième mur. C'est la frontière entre le personnage et le spectateur. Ah, comme d'être poule. T'as vu ce film, toi Pourtant, bah, c'est pas de ton âge. Alors, déjà, des poules c'est pas qu'un film et on a les mêmes parents. Ça me rappelle qu'elle était une partie de moi et ça, ça m'inquiète. La série, elle donne pas assez d'indices pour les énigmes. C'est donc... vrai que ça peut être cool de jouer le détective. Ça manque un peu d'action. Je ne demande pas Naruto, hein, mais il n'y a vraiment pas de bagarre. Rien d'autre à dire. La relation entre les personnages ne sont pas très développées. Et il n'y a pas vraiment d'histoire principale. Au casting, il y a. Mais ça, c'est ma phrase. Au casting, il y a. Ava jouée par Abby Bergman. Modi jouée par Anna Cook. Ezra jouée par Aston Dreamer. Kyle joué par Jamie Smith Seka. Ça doit être vraiment bien comme série. Mais attends épisodes de 30 minutes, ça fait 600 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, 600 minutes, ça fait 10 heures. C'est bon, je vais me bing tout ça. Voilà, c'est une petite critique des Super Détectives qu'on peut regarder sur Netflix. Lâche un petit pouce bleu et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je vais me retrouver sur Instagram. Si tu veux parler d'un film ou d'une série, dis-le dans les commentaires. Ah ouais, bonne idée. Faites pareil pour les jeux vidéo. Bon, je vais t'essayer de découvrir les Super Détectives. Moi, je vais jouer à Professeur Layton. Vous venez avec nous Peace. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à professeur letton et je suis accompagnée de Mathéo Mlle qui est mon ami Bonjour. et un abonné aussi alors il était là dans ma dernière vidéo Naruto je ne voulais pas regarder, regardez là et euh, on va commencer à jouer à professeur euh, euh. oui mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là je sais pas oh. Euh, alors, euh, B Voilà. Alors, Mathéo, c'est à toi, Mathéo, je t'explique. Euh, fais juste A, oh, encore une fois. Hop là. Hein Attends. C'est qui c'est Maintenant, Mathéo, peut jouer. Maintenant, on va faire l'énigme des hamburgers. C'est un chef qui prépare des hamburgers. Il faut faire des lignes. Alors, maintenant, Mathéo, on va faire une ligne, mais qui n'est pas bonne. Mathéo, maintenant, on va vers le bas. T'en a fait une, il a fait un hamburger, maintenant faut en faire un autre Mathéo, tu n'as pas terminé, tu n'as pas terminé, continue à faire une ligne tu as commencé vers le, de haut en bas et maintenant faut que tu fasses par là Voilà, maintenant tout ça sais ce qu'il faut faire Hop là Et boum, on a terminé Ouais mais je sais pas comment il fait pour faire ses big sandwiches le mec Ouais c'est vrai Ping Mademoiselle Layton, un instant, bien sûr. Mademoiselle a compris en un instant, bien sûr. Léton, en, en instant, bien sûr. Le mec, c'est quoi, cette Le mec, c'est... Euh... C'est... Euh, euh, il est bizarre, le mec. Tu sais, il est chez Lux. Maintenant, c'est à moi de faire l'histoire des bonhommes de neige. Et Je sais pas encore ce que c'est, mais on va voir. Cinquième énigme. Nanana. Maintenant, on va essayer de la pousser, cette fille. Pousse. Hein Et... Ah, bah là, on est bloqué là. Ah non, tu peux avancer. Comment tu fais pour avancer Moi, j'ai déjà trouvé. Hop là, dans un jeu, nous sommes jamais bloqués. Va en arrière et euh, fais comme ça. Hop, attention, on va passer de l'autre côté. Hop, maintenant, nous descendons. Et voilà, on a créé un bonhomme de neige. Je pense que peut-être. C'est facile. Je pas vraiment sûr. Ah oui, t'as tout fait avec... grâce hein? à Maman Zaniton. Hein c'est quoi voilà. cette émigre? Attends, fais. Après, tu fais aide. Non, ah, vu qu'ils qu vont nous dire. Ah ouais. Voilà. Il faut essayer de faire. Euh... Vous voyez ces tuyaux? Et bah, ben, ces tuyaux-là, il faut qu'on les mette dans le bon sens pour que ça fasse un chemin de tuyaux. Pour, pour sauver nos plantes. Pour sauver nos plantes. Non, c'est pas nos plantes, c'est les plantes du jeu. Et là, tu as fait une erreur, mec. Voilà. Oh. Euh, Tourne-le là. Ah, c'est l'en métal, on peut ben pas. Bah oui. Lui. Ah non. Ah si. C'est bizarre. Ah, regarde, il y a un modèle là. Ah ouais, cool, il y a un modèle. Ouais, mais sauf que nous, on n'a pas le bleu et là, il y a un bleu. T'as vu Ouais, c'est chelou. Ouais. Essaye voir dans l'autre sens le jaune. Non, celui euh, où l'a accroché du haut métal. Je ne comprends plus. Rien. Voilà, Mathéo, dis-le-moi à ma place. On va sauver nos plantes. Ce n'est pas les nôtres. Voilà, ouais, plante, Les plantes de la nature, bien sûr. Je crois que le tuyau jaune, il faut que tu enlèves celui en métal. Mais on ne peut pas. Ah, on dirait des petites douchettes. Comme des petits loupis. Visio. Sort du loup. Euh, attends. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais te dire. Oh, Dieu magnifique. Mm. Donnez-nous la chance de faire un essai. Oh. Attends. attends. Oh, voilà. Oh, voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on est en train de faire Rien oh, euh, voilà, du tout. On est en train de jouer un jeu vidéo. Tu rêves pas. Bah là, on a fini. On a fini le niveau là. Non. Ah, non. non mais c'est incroyable. Mais ben oui. Attends, je crois qu'ils viennent comprendre. Euh, ouais, attends, mais dans l'autre sens. Tu vois, lui, il doit arriver là. Ah, mais... Comme celui-là, ça se bloque là. Ouais. Mais... Il n'a rien compris. Bah, attends, j'ai compris. -ce que Alors tu... fais-le. Attends, parce que là, tu vois là, je suis. Le looping. Bah faut l'enlever. Bah oui. Faut l'enlever. Mais non. Mais, mais si, faut tout gâcher, là. T'es en, en train de tout gâcher. Mais non. Mais si, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Euh, de rien. Merci. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis en train de casser Voilà. On est presque terminé, là. Ouais, mais là, tu vas faire la même erreur que tout à l'heure. Non. Non, j'ai rien dit. C'est trop... Et... Bah là, on a terminé le niveau. Ah bah... Ouais, on voilà. a terminé. Être sur la bonne voie. On c est trop bien fort. Bien. On a, on a réussi cette énigme. On a mis un petit peu de temps, mais c'est ce qui compte. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est Matou qui va l'expliquer parce que c'est lui qui a la manette. Bah en fait, vous avez des trous. Il faut faire bouger les cubes qui... Le plus petit ou le plus grand, comme par exemple. Hein Attends. Non, regarde. Ah, échec. Ah oui, recommencer. Mathéo. Euh, attends. Voilà. Voilà. Voilà. Échec. Attends, je crois que j'ai compris. Hein uh -huh. Euh, je, je, je Bon, ben, on a perdu. On je plus. juste essayer une fois Oui. Mais attends, mais c'est compliqué. Attendez. Quoi Quand t'as fait ça Essayer, réessayer. On va réessayer. Est-ce que je peux juste le faire une fois pour bien comprendre T'en auras fait deux. Et moi, zéro. Là. là ça sonne à bon, Tu veux que je t'explique Alors... ah, mince. Regarde, là, tu vas... Ouais, c'est bon. Voilà. Maintenant, Voilà. Ah, mais là, je Hop là. Tourne. Non. Elle faire, peut faire le bas, il faut faire faire le haut. Attends. Euh, mais... je fais B. Je <rire> B. C'est pas ça, faut aller sur C'est X. X. Quittez, je refais. Je peux essayer S'il te plaît. Je peux essayer, s'il te plaît. Non. C'est quand okay. même à moi. <rire> ok. <rire> Descends. Bas. OK. À quoi tourne Voilà. Tourne de l'autre côté. Descends. Oh non J'ai rien dit. Je me tourne de ce côté-là. Descends. Tourne. Descends. Et là I Je ah, pense que Peut-être avec Merci. de l'aide, on y arrive mieux. Ah, ok. Maintenant, ça sera à mon tour. Là, tu sais là. Allez, c'est à ah, moi. Ça c'est moi. C'est la moi, la masse, la moi. c'est na na na Alors huitième énigme. là, ça a l'air compliqué. Alors moi, j'ai bien aimé le jeu. Qu'est-ce que t'as aimé toi dans le jeu Moi, je trouve que c'est bof parce que tu des vous avez des énigmes des énigmes qui sont très très très très très dures comme euh, je sais pas non, vous, vous verrez euh, dans les prochains niveaux. Euh, je l'ai quand même aimé, c'était cool. Et toi alors Bah moi, c'est cool. quand même bof parce que je préfère les jeux d'action comme toi, je pense. Ouais. Grave. Parce que nous, on n'est pas trop dans les jeux comme ça. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Like, abonne-toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. bye. bye.